Comme le titre l'indique, c'est un roman sur la mémoire. Euh, en fait, je me suis lancée un peu tête baissée dans le récit, comme je fais toujours, hein, sans trop réfléchir, parce que je considère qu'il ne faut pas trop réfléchir, justement, laisser partir l'imagination, l'inconscient. Euh, sauf que parfois, avec cette technique, on se trompe. Et donc j'étais partie sur une histoire de bot people, parce que euh, en 2007 ou 2008 peut-être, je ne me souviens plus, j'ai un problème de mémoire, <rire> j'ai euh, écrit un livre euh, pour Géo, et euh, il a été question notamment des, des bot people parce que c'était un phénomène de la guerre du Vietnam. Et j'ai été très émue par le sort de, de, de, de ces gens. J'ai interview, interviewé pas mal de, de personnes qui sont parties par bateau. Ce ne fut pas mon cas, heureusement. Mais j'ai été très émue et je voulu écrire quelque chose sur cette... On ne peut pas appeler ça une aventure. Hein. C'est une aventure non désirée, disons. Je suis partie avec cette fuite en mer. Rapidement, j'ai vu que ce n'était pas euh, un livre, euh, comment dirais-je, euh, documentaire, en fait. Euh, mon personnage, je ne voulais pas un bateau avec euh, 100 personnes à bord. Je ne sais pas gérer ce genre de roman euh, Mes romans sont plutôt intimistes, donc euh, j'ai réduit le nombre de personnages à deux. Euh, plus euh, un pêcheur et son fils. Voilà. Donc ils sont quatre sur le bateau et euh, ils partent. Et je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce qui va se passer en mer Outre la tempête, la pêche, euh, le temps, les vagues, euh, il faudrait que je trouve autre chose, en fait. Et euh, je ne vais pas écrire tout le livre, vous voyez, sur euh, la traversée en mer, d'autant plus que je n'ai jamais fait de de ma vie. Et je dirais même que j'ai horreur de la mer, euh, en bonne vietnamienne en fait, parce qu'au Vietnam on a 3000 km de côte et on est une très forte haine vis-à-vis -vis de la mer, <rire> contrairement à la France où euh, prendre la mer, euh, faire de la voile, c'est très désirable. Et au Vietnam non. Au Vietnam, ce ne sont que les pauvres qui prennent la mer, ce sont les pêcheurs. Et les pêcheurs, ce sont des gens qui n'ont pas de terre, donc euh, qui sont relativement méprisés d'ailleurs dans la population. Et donc, je me suis dit, il fallait que mon personnage euh, revienne un peu sur son histoire. Euh, parce qu'il faut qu'il raconte euh, qui il est. Et alors comment À travers la mémoire, évidemment, à travers les palais de mémoire. En fait, au départ, je voulais faire un, un livre avec une voix enfantine uniquement, parce que euh, je voulais un élément d'innocence dans, euh, dans, euh, dans ce périple en mer, pour ne pas trop dramatiser euh, l'action. D'autant plus que j'avais interviewé une boat people donc, euh, en Californie, une femme qui avait euh, fait la traversée, etc., qui a été recueillie aux états unis Et elle, euh, je l'ai interviewée pour mon roman, et je lui ai dit, euh, mais ça devait être terrible, vous étiez un enfant, elle avait 7 ou 8 ans, je crois. Elle me répond « Mais non, mais pas du tout, j'ai adoré le voyage. » Ensuite, on s'est retrouvés sur une plage, en Malaisie, je crois. Et on jouait toute la journée dehors, il n'y avait pas d'école. C'était génial. Alors là, si vous voulez, pour un écrivain, c'est un cadeau. Un cadeau, ce genre de propos, parce que ça décale. Ça décale toute la narration. Donc, j'ai commencé à écrire avec, avec cette voix d'enfant et j'ai vu euh, assez rapidement que je ne l'ai pas y arriver de raconter toute cette histoire euh, avec la voix d'un enfant. Euh, je, donc, je me suis dit, bon, il faut que je change mon fils d'épaule et que je crée aussi le personnage du père. Voilà. Euh, ça va me faciliter la vie et il va pouvoir expliquer des choses que la petite fille euh, ne peut pas expliquer. Et donc j'ai ces deux voix, une voix euh, grave on va dire, qui est la voix du père, Kane, et une voix d'enfant innocent euh, qui est la voix de Tien, sa, sa petite fille qui a 6 ans dans le roman. J'ai fait superposer les deux voix. Euh, en fait, il euh, y a un chapitre qui est raconté euh, par la voix du père et le chapitre suivant, plus court, euh, l'histoire est racontée par la petite fille. Donc, il euh, y a cette dualité et en fait, je crois que la dualité est dans tous mes livres, dans le sens où euh, je ne sais pas si ça vient de ma double culture franco-vietnamienne, mais j'ai noté que souvent, je donnais deux points de vue. Voilà, parce que le monde est ainsi fait qu'on n'a pas le même regard sur les choses. Euh, le père peut avoir un, un regard et la petite fille justement trouver euh, que non, euh, les pirates, ben non, c'est formidable, on va rencontrer les pirates. Donc voilà, c'était cette superposition de deux points de vue euh, qui, euh, qui revient souvent dans, dans mon œuvre. Thank